Il est 19h23 et la voiture attend bas Il dit on n'y sera jamais, lui il est déjà prêt Elle patine devant la glace en enfilant ses godasses Du rouge à lèvres sur le miroir heureux Tarde l'heure départ et dans l'entrée Chaussures au pied T'as vu mes clés, elles sont posées juste à côté Du téléphone et merde à sept Si c'est ta mère, de lui de tour au cimetière et puis ce soir j'oublierai le verrou Ils viendront s'asseoir, s'attabler chez nous Il est 19h39 et le cuir des sièges est neuf Fais attention à ta cigarette, elle soupire et tourne la tête J'espère qu'on trouvera une place, regarde ce con qui nous dépasse Je n'ai pas envie de marcher, surtout pas dans ce quartier Ne commence pas ton cinéma, appelle-toi la dernière fois et si tu crois Que ça m'amuse de faire la bus de 15 e parce que c'est il ouais, fatigue et ce soir, j'oublierai le verrou Ils viendront s'asseoir et s'ennuyer chez nous Il est 19h54, je t'avais dit de prendre à droite Elle dit on n'y sera jamais Mais si tu m'écoutais, tu prendrais le premier virage Sortir des embouteillages Fais attention au dérapage Et tu conduis comme un sauvage Il est 21h et le civet refroidit Cela fait trois quarts d'heure Qu'il devrait être ici Il est 21h et la voiture est en panne Depuis trois quarts d'heure Merci, bonsoir. Un grand merci au Festival plein de Watt, à Nico et tous ceux qui organisent ça à la Commune, etc. Merci grandement à vous également. À la batterie pour vous ce soir, Frédéric Thierstein. À la trompette, Felicia Mazza, à la basse, Christophe Ancho. à la guitare, Thibault Le -Tenegger. Merci, très bonne soirée